Eh bien, cette passion, ça a commencé comme ça en fait, hein. euh, je regardais, j'étais vraiment tout petit et je regardais la télévision et j'ai vu un pianiste que j'ai su, après c'était Rol mais sur le coup je ne savais pas, et j'ai vu à quel, le bonheur qu'il apportait aux gens en, en jouant, je voyais les autres à la télé regarder, l'admirer et je trouvais qu'il apportait un bonheur incroyable et ça m'a vraiment, euh, je sais pas pourquoi, bon, c'était un pianiste, sans doute pour ça aussi, parce que le piano m'a toujours attiré, mais vraiment, euh, j'ai adoré cette ambiance, quoi. Et là, ça a été comme une sorte de petite révélation, C'était pas aussi clair que ça, mais vraiment, c'était un truc du genre, c'est ce que je veux faire, je veux, je, je veux apporter ce bonheur-là, et je veux faire du piano, et je veux... C'est un peu diffus, mais c'était ça, quoi. Et alors, à partir de là, euh, bah, finalement, j'ai donc demander à prendre des cours de piano, donc j'ai fait un petit peu de conservatoire, deux ans, quatre ans de cours particuliers, et puis après, ben, finalement, j'ai pas pu continuer, donc euh, j'avais une base finalement assez, assez, assez minimaliste, on va dire, et puis ben, j'ai joué avec euh, des amis, j'ai développé un petit peu le truc comme ça, après, pendant une période assez large, j'ai arrêté, et puis j'ai repris euh, beaucoup plus tard en autodidacte, euh, et j'ai développé le truc par moi-même, même, vraiment euh, euh, et c'était vraiment par passion quoi hein. alors ça s'est beaucoup passé euh, je veux dire une autre révélation qui a été, bon, il y a eu cette histoire de télé quand j'étais petit, mais après ça a été vraiment la découverte de, de, de Chick Corea et de Keith Jarrett, qui étaient vraiment mes sources d'inspiration principales, en piano solo en fait, en groupe aussi, mais surtout en piano solo, j'étais particulièrement attiré euh, par ça. Et donc j'ai développé cette, cette, euh, cette optique, cette recherche. Et alors après avoir joué avec différents groupes, euh, euh, j'ai... Parce que j'avais vraiment besoin de de, de de comprendre comment tout ça marchait. Euh, je me suis petit à petit euh, réorienté euh, en piano solo et j'ai vraiment poussé euh, poussé ce truc quoi.